Oh putain! Mais bon! C'est. Allez, mets là Et tu t'inquiètes pas Marc hein <rire> Tu couperas au montage aussi ou bien Quand <rire> oh, j'ai rien coupé moi. 寫高掌 Comment tu dis Un petit sapin T'es bien là Coucou C'est le téléphone qui t'a déconcentré oui C'est ça Alors là son dos t'es vraiment champion C'est top hein